Comment gérer le trac sur scène Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé si tu chantes devant un public, à une fête d'école, à une réunion de famille, d'avoir le trac. On va en parler tout de suite et je vais te donner des astuces pour essayer de, de gérer ton trac en chantant. Juste avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste en dessous et en rejoignant ainsi plus de 15 000 chanteuses et chanteurs qui suivent mes vidéos puisque toutes les semaines, je vous diffuse trois vidéos avec des idées, des astuces pour vous aider à bien chanter. Active bien la notification en cliquant sur la petite cloche. C'est parti, on commence Alors, la respiration qui s'accélère, le cœur qui bat la chamade, les mains moites, peut-être que tu connais ça. C'est le trac tout simplement. C'est un stress, c'est un stress qui est lié à une situation euh, anxiogène, une situation inhabituelle et c'est tout à fait de cela qui, dont il s'agit. Quand on chante en fait devant du monde, ce n'est pas une situation euh, qui, est, euh, qui est courante. Donc, la première chose que je voudrais te dire pour te rassurer, c'est que ça arrive à tout le monde. Même les meilleurs artistes ont le trac. Simplement, euh, il ne faut pas que ce soit un trac paralysant. Si c'est un trac paralysant, bon ben là, tu vas rien pouvoir faire. Mais si c'est un trac qui est simplement euh euh, qui est là pour te, te, te, te galvaniser en fait, te, te, donner, de, te donner la niaque, euh, tu vas voir que ça va, ça va vraiment nous aider. Alors, le trac, c'est lié en fait à une production d'hormones euh, qui, qui est liée à, à la peur. Euh, le corps sent qu'il y a un stress extérieur, il se sent qu'il y a quelque chose de pas normal et il va simplement modifier tes rythmes biologiques pour que tu puisses affronter euh, un, un éventuel stress qui serait une attaque, quelqu'un qui va te courir après, quelqu'un qui voudrait t'agresser. D'où l'augmentation des pulsations cardiaques, d'où une respiration plus rapide pour amener plus d'oxygène en fait, à tes muscles euh, et euh, les mains moites, on a en fait un, un processus de, de sudation qui, euh, qui s'accélère. alors euh, comme je te le disais, les artistes, euh, tous les grands artistes ont le trac. Je ne vais pas forcément te, te, te donner de nom précisément, mais, mais il est connu voilà, que certains artistes, alors qu'ils ont déjà fait 20 ans de carrière, eh bien, ils ont encore des nausées avant des concerts, euh, des maux de ventre, ils vomissent, ils sont malades euh, voilà, parce qu'ils ont vraiment des difficultés à, à gérer cela. Maintenant, euh, ce n'est pas forcément aussi violent, mais les, manif les manifestations du trac euh, peuvent être différentes voilà, d'une personne à l'autre. Mais euh, dans tous les cas, ça va être quelque chose de désagréable. Mais moi, je vais t'expliquer tout de suite comment utiliser ce trac, comment transformer euh, cette, cette euh, sensation de stress en quelque chose de positif pour t'aider à donner le meilleur sur scène. Juste avant de passer à ces conseils, je t'invite à partager cette vidéo à tes amis qui ont le trac, qui ont peur avant de monter sur scène. Voilà, tu vas leur rendre service en leur partageant cette vidéo. Première chose pour gérer ton stress, pour gérer ta peur, pour gérer ton trac, Accepte cette peur, n'aie pas honte de dire que tu es stressé. Il y a, y, a, y a beaucoup d'inconfort qui est lié au fait qu'on a peur et en même temps, on ne veut pas que les autres le sachent. Alors, il n'y a aucune honte à avoir le trac, il n'y a une, aucune honte à être stressé. Accepte-le, tu peux le dire aux autres, tu peux même partager en disant voilà. Oh j'ai peur, j'ai un peu d'appréhension. Peut-être que euh, les musiciens qui tu joues vont te dire euh, ⁇ Ah ben non, moi pas du tout, regarde. Et du coup, voir, voir que cette personne n'a aucune appréhension, ça va peut-être t'aider. ⁇ Ou alors une autre personne va te partager aussi euh, son émotion de, de, de, de stress ou de crainte en disant ⁇ Bah oui, moi aussi, tu vois, tu n'es pas tout seul. Euh, moi aussi, je stresse un peu avant de monter sur scène. Et si tu veux, le fait de, de ne pas avoir honte de ça, de ça le fait d'accepter en fait cette, cette petite montée de stress, ça va t'aider à, à franchir le cap beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que voilà, tu acceptes ce stress qui vient, tu l'observes, tu te dis, tu sais, en technique de méditation, comme ça, on, dans la gestion de la douleur, euh, il y a certaines techniques où on apprend à observer la douleur observer mentalement en fait, de manière à l'accepter et de manière à pouvoir la, la dépasser en fait, à, à ne même plus y faire attention. Donc là, on n'est pas dans des choses aussi extrêmes, on parle juste d'un petit stress avant de monter sur scène, mais accepte tout simplement ce stress, accueille-le, euh, il va s'en aller. Au bout de un ou deux morceaux, tu vas te sentir bien, puisque si tu chantes, c'est que c'est un plaisir pour toi, c'est que c'est quelque chose qui, qui te donne du plaisir, euh, qui t'aide à, à partager avec les autres, et donc... Passer ce, ce démarrage des un ou deux premiers morceaux, euh, ton stress va probablement s'en aller. Donc laisse, laisse euh, venir ce stress, voilà, euh, ne cherche pas à le refouler, et puis euh, laisse-le laisse s'en aller. Euh, quand, euh, quand tu euh, quand auras fait un ou deux morceaux, ça ne sert à rien de te dire, oh, mais j'ai plus peur, c'est bizarre, et du coup tu vas te remettre à stresser à nouveau. Deuxième astuce pour gérer ton trac, euh, c'est que le stress arrive dans des situations inconfortables, des situations où tu n'es pas à l'aise. Alors, prendre la parole en public, chanter devant des gens, je suis d'accord que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais euh, ce qui est sûr, c'est que si tu n'es pas sûr de ta présentation, de la chanson que tu vas proposer, eh bien, ça va participer à ce côté anxiogène. Donc, il faut absolument que tu ne présentes sur scène que des choses que tu connais à 150 Je t'explique. Quand tu vas bosser une chanson chez toi, tu te dis, « Ok, je la connais bien, doigt dans le nez, nickel. » Allez, On va dire que tu la connais à 90 Sauf que le stress en début de spectacle va t'enlever en, de tes capacités. Donc ces 90 d'assurance que tu as au départ, ils vont peut-être se réduire de moitié et tu seras à 40, 45 d'assurance, ce qui est plus beaucoup parce que là, tu vas vraiment plus être sûr de toi. Si par contre tu bosses un morceau et que tu le connais à 150%, et eh bien même si tu veux même si le stress te bouffe un petit peu de tes capacités, et ce n’est pas un problème parce qu’il te restera toujours à cette capacité à 80% pour proposer quelque chose de correct. Euh, donc c’est pour ça que’ Moi, je dis toujours aux, aux artistes quand ils, ils me disent euh, Ouais, c'est bon, je connais mon morceau, on peut passer là-dessus. Moi, j'insiste pour continuer quand même le travail pour que vraiment ce morceau on puisse quasiment le, le chanter en faisant des tables de multiplication en même temps, tu vois. Enfin, j'exagère, mais, mais pas tant que ça. Il faut vraiment que ça soit une sorte d'automatisme et à ce compte-là. Malgré le stress, malgré le trac, eh tu arriveras tout de même à présenter ta chanson sur scène. Donc, vraiment, sois attentif à ça. Ne va pas te mettre en difficulté en présentant des choses que tu ne sais pas tout à fait et en te disant oui, ça va passer. Non, avec le stress, ça ne va pas forcément passer parce que tu ne seras plus en pleine capacité. Alors, troisième astuce, on a parlé tout à l'heure de l'accélération de la respiration. Donc, ça peut être intéressant pour toi de ralentir ton rythme de respiration et de jouer en même temps sur nos pulsations cardiaques. Ça va un petit peu de pair, on a une accélération de la respiration pour amener plus d'oxygène, on a le cœur qui va se mettre à pomper beaucoup plus pour diffuser cet oxygène aux muscles pour qu'ils soient prêts à faire face à un danger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite technique de respiration très très simple qui va consister à équilibrer ta phase d'inspiration et ta phase d'expiration. Et pour ça, on va compter jusqu'à 5, l'équivalent de 5 secondes. Et c'est-à-dire que tu vas inspirer sur 5 temps et tu vas expirer sur 5 temps. Ce qui fait que ton inspiration et ton expiration seront égales. Ça enverra un signal à ton cœur qui lui dira qu'il peut ralentir les pulsations cardiaques. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. On va le faire ensemble. Donc, peu importe que tu inspires ou que tu expires par le nez ou par la bouche, là on, on s'en moque, on n'est pas en train de, de chanter. Fais comme c'est confortable pour toi, on va le faire ensemble. Donc, on va inspirer pendant 5 temps et expirer pendant 5 temps. Encore une fois, et on expire. Il y a plusieurs avantages à cette technique. C'est que le fait de compter les cinq temps, ça va te permettre de te focaliser ton esprit sur quelque chose. Quelque chose qui est autre que le stress de dire oh, est-ce que je vais oublier mes paroles, est-ce que les gens vont aimer ma chanson. Non, tu vas te focaliser sur quelque chose d'autre qui est juste de compter. Et tu vas caler ta respiration là-dessus. Et en fait, ce, ce cycle de 5-5, ça correspond, donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ça correspond tout simplement à un cycle de 6 respirations par minute qui est euh, la fréquence idéale, en fait pour, si tu veux, envoyer le bon signal à ton cœur et avoir les bonnes pulsations cardiaques qui seront apaisantes. On va équilibrer nos, nos systèmes. Alors, quatrième astuce, ça va être de faire attention à ton entourage. Je te disais tout à l'heure que tu pouvais partager... Euh, le fait que tu étais stressé, mais ça ne veut pas dire partager ton stress, c'est-à-dire que c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'une personne qui va venir vers toi en disant euh, Voilà, euh, je suis un peu stressé, j'ai un peu d'appréhension, toi tu vas dire Oui, bah, moi aussi, ok, tu vois, vous allez échanger, vous allez un peu rire là-dessus. Maintenant, quelqu'un qui va te partager son stress, qui va te donner son stress, là ça va être complètement différent. Donc, par exemple, tu es dans l'éloge, euh, comme nous le sommes ici, et puis tu as des musiciens qui te dit tout le temps, euh, euh, mais les, heures, fait, les heures, euh, est quelle heure En fait, il est quelle heure Ah, c'est dans 5 minutes. Ok. Ah, il ah, est quelle heure Ah, c'est dans 3 minutes. Ah, il est quelle heure Ça, ça va te speeder, d'accord Clairement. Donc, si jamais tu as quelqu'un dans l'équipe qui est comme ça assez stressant, du genre à communiquer son stress, euh, ou tu sais la bonne copine ou le bon copain qui te dit oh, j'espère que tu vas pas te tromper parce que bon, euh, en plus il y a du monde ce soir. Oh là là, ça serait vraiment la honte. Et toi évidemment, tu n'as pas envie de te tromper et la personne, toi, elle te sort des trucs comme ça donc vraiment si tu en as besoin isole-toi un petit peu, il n'y a pas de souci. Tu expliques aux gens, tu dis voilà, j'ai besoin de me concentrer un petit peu sur mon concert, donc je vais m'isoler. Tu te mets dans un coin euh, des toilettes, dans un coin euh, d'un couloir, un endroit au calme et surtout tu t'éloignes des éléments stressants. On n'a pas besoin d'en rajouter en plus, sachant qu'en plus, c'est du faux stress parce que c'est du stress que les gens te communiquent, ce n'est pas des peurs à toi. Les gens, ils vont juste communiquer leurs peurs, donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Dernier conseil, cinquième astuce, Choisis-toi des habits confortable. Alors, tu vas dire, dire, oh, Antoine, bonjour les astuces bidons. Eh ben, pas tant que ça, tu vas voir. Souvent, quand on fait un concert, on a des tenues de scène où on va mettre une tenue, euh, une tenue un petit peu spéciale. Euh, par exemple, euh, je sais qu'il y a des, des chanteuses qui vont mettre des talons comme ça quand elles chantent parce que sur scène, par exemple, elles trouvent que ça présente bien. Le problème, c'est que euh, si tu choisis des habits qui sont, que tu n'as pas l'habitude de mettre en fait, des habits qui peuvent être un petit peu trop moulants, un peu trop serrés ou euh, des chaussures neuves ou des talons un petit peu trop hauts, tu ne vas pas être confortable, tu ne vas pas être à l'aise au niveau de ton corps. Et ça, ça va provoquer un petit stress corporel. Souviens-toi quand tu chantes l'instrument. C'est ton corps. Tu es la machine. Donc, tu as absolument besoin d'être confortable. Donc, si jamais tu as des tenues de scène, porte ces tenues à la maison avant pour faire un petit peu les habits de manière à t'habituer à porter ces vêtements et que ça ne te paraisse pas trop euh, inhabituel euh, et que tu ne te sentes pas euh, étriqué ou inconfortable dans tes vêtements parce que ça ne va pas t'aider. Il y a une fameuse euh, anecdote à propos de Céline Dion qui, qui chantait avec des hauteurs de talons et qui disait que si elle changeait une hauteur de talon de 0,5 ou 1,5, Centimètres, centimètre, elle le sentait tout de suite et pour chanter, ça la perturbait, ça la perturbait dans ses appuis. Donc fais bien attention à ça. Euh, choisis des habits confortables, porte-les avant si ce ne sont pas des habits de tous les jours pour t'habituer un petit peu à la maison et comme ça tu seras dans de bonnes conditions pour euh, pour tes concerts. Voilà pour euh, mes conseils pour t'aider à gérer le trac avant de chanter en public. Euh, si tu veux aller plus loin et apprendre à chanter, installer les bases du chant, eh bien, on peut le faire ensemble. Et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je te propose de t'offrir 30 jours de cours en vidéo. Ce sont des cours de chant, je suis devant toi comme maintenant avec mon piano. On fait des exercices ensemble et ça te permettra d'avancer. Tout ceci gratuitement, il te suffit pour les recevoir de laisser ton adresse mail et juste ton prénom en cliquant juste en dessous dans la description ou sur le petit lien qui s'affiche sur le côté. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao